Eh hey, mandé, ah ouais? regarde, il y a des fleurs qui se baladent. Ah ouais, absolument, je vois. Ouh là là, là. là je vais bouger, go. Je vais bouger, go. D'ailleurs, toi, bonheur, vas-y, dépêche-toi. Ah, t'inquiète, t'inquiète, pas ah, Jigo. Vas-y, ah ouais, c'est moi. Dépêche-toi, la fleur du sol, moi. mon pote, mon pote. Merci, salut. T'es vraiment super bien habillé. T'as ce truc qui me fait penser à moi. Merci énormément. Moi c'est bonheur. Et toi je t'appelle qui Moi c'est Shekima. Waouh, c'est un vrai nom. Hein? Ravi de faire votre connaissance. Tu sais que je te veux Pas du tout. Est-ce que tu sens ce que je ressens Bah non, dis-moi. Soyez rien du tout. Waouh, je kiffe trop ça. Tu m'inspirais vraiment. Ah, très doux. Ouais. Reste comme t'es, t'es plus belle que sur les photos. Plus je te regarde, et plus je vois qu'à zéro faute. D'accord, merci. À tu as t'as de l'opération, j'espère T'es bon, t'es